Bonjour, comment, ça, comment va? ça va Ça va, merci. Ça va bien, merci. Très bien. Alors, Et toi Ça va bien, merci Lara. Bonjour Okaya. Bonjour mademoiselle. Comment ça va bon, ça va Très bien. Très bien. Alors, on va commencer, d'accord Vous avez fait les devoirs du do the homework Bonjour. Bonjour Lana, comment ça va ça va bien, merci. Très bien. On va ouvrir les devoirs ensemble. We are going to open the homework. Alors. Yes, I did the homework. homework. Ok, très bien. Alors, on va commencer. Le premier Écris trois loisirs que tu as. Write three hobbies you have. Lara. Yes. I did that. Oui. Oui, Lara, commence. Dis-moi. Qu'est-ce que tu as écrit? What did you write? I wrote, I wrote, I wrote, I wrote, la, I wrote la natation, la chant uh, and la danse. Très bien, Rocaya. Uh, the first, we're gonna uh, each one, we're gonna say uh, what he wrote. Okay, Lara, say you did. What did you oui. write? Tell me. I wrote natation, I wrote also uh, la gymnastique, I wrote uh, la roller. Donc, tu as écrit j'aime la natation, j'aime, vas-y, j'aime. La natation, j'aime la natation, j'aime la, j'aime la gymnastique, j'aime la roller. Très bien, Lana, Lana. Oui. Qu'est-ce que tu as écrit pour le premier exercice J'aime. J'aime les natations. Oui. J'aime les peintures. D'accord. Et. Um, I, miss, um, I forgot what is singing. J'aime chanter. J'aime chanter. J'aime chanter. Rokaya. Qu'est-ce que tu as écrit? J'aime. la natation. La natation. Le chant. Le rouleur. Très bien. J'aime la natation, le chant et le roller. Très bien. Numéro 3. Numéro 2. Écrire le nom du sport sous chaque image. Lara. Le, Lara, <rire> le premier. La natation. Très bien. Lana, le deuxième. Comment on appelle ce sport la bas Le basket. Très bien, le basket. Rokaya, le troisième. La gymnastique. La gymnastique, très bien. Lara, le quatrième. La le karaté. Le karaté, d'accord. Lana, la cinquième. Le handball. Très bien. Rokhaya, le sixième Le tennis. Très bien. Lara, celui-ci Oui. Comment ça s'appelle La La Le rugby. Très bien, le rugby. Lana, le dernier Le football. Le football. Très bien. Alors, on continue. Ça c'était les devoirs. That was the homework. On va commencer la leçon. We're going to begin the lesson. Alors. Très bien. Donc dans cette leçon, on va apprendre à dire ce qu'on aime faire. We're going to say what we like to do. OK? For example, par exemple, faire du théâtre faire du théâtre est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire théâtre do you know what is theater you know The yes. theater? You, yeah my free time. very good very good donc il y a faire du théâtre faire du théâtre faire de la musique faire de la musique danser danser dessiner dessiner chanter lire chanter et lire donc comment décrire? Lara est-ce que tu peux lire est-ce que tu peux lire can you read the first oui. one hmm. Faire du théâtre. Faire du théâtre, très bien. Lana, le deuxième. Faire de la musique. Très bien. Rokaya, le troisième. La dame. Danser, danser. Danser. Très bien, Rokaya. Cédra, bonjour Cédra. Bonjour. Comment ça va bien, merci. Très bien. Est-ce que tu peux lire euh, Comment on dit de, ça Dessiner. Dessiner, très bien. Lara, celui-ci, lis-moi ce mot. La chante. Chanter. La Chanter. Chante. Rokhaya. Lire. Lire, très bien, lire. Alors quand on dit à quelqu'un, quand on dit à quelqu'un, when you want to say to someone, j'aime faire du théâtre, je fais du théâtre, pour dire à quelqu'un, to say to someone, I act at the theater, we say, je fais du théâtre. If you want to say, he's acting at the theater, we say, il fait du théâtre. Donc, je fais du théâtre, il fait du théâtre. D'accord? D'accord. Dessiner. Dessiner. Je dessine. Il dessine. Je dessine. I draw. Il dessine. He or she draws. D'accord? Faire de la musique. Je fais de la musique. Il ou elle fait de la musique. Je fais de la musique. I play music il ou elle fait de la musique, he, she plays music, très bien, chanter, singing, chanter, je chante, je chante, il ou elle chante, je chante, I sing, il ou elle chante, he or she sings, lire, lire, reading, je lis, I read, je lis, il ou elle lit, he or she reads, il, je lis, il lit, danser, je danse, I dance, il ou elle danse, he or she's dance, ok, d'accord, on va ouvrir le livre, We're gonna open the book, on ouvre le livre, one page watch me, oui, attends. Page, page 36. Page 36. Lara. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que Lucie, elle fait ici? Qu'est-ce qu'elle fait, Lucie? What she's doing, Lucie? Elle fait du théâtre. Elle fait du théâtre. Très bien. Lana. Qu'est-ce qu'elle fait, Lucie, ici? Elle dessine. Elle dessine. Très bien, elle dessine. Ropaya, qu'est-ce qu'elle fait, Lucie, ici? Il fait de la musique. Elle fait de la musique. Très bien, elle fait de la musique. Cédra, qu'est-ce qu'elle fait, Lucie, ici? Elle lit. Elle lit. Elle lit. And the next one is Elle e dance. Elle danse. Très bien, Cédra. Lara, qu'est-ce qu'elle fait Lucie, ici? Elle chante. Elle chante. Très bien. Donc ici, elle fait du théâtre. Elle dessine. Elle fait de la musique. Elle lit. Elle danse. Elle chante. On va écouter. We are going to listen. Et on va entourer ce que Lucie fait. And we are going to encircle what she's doing, Lucie. À la fin, at the end of this lesson, vous allez me dire qu'est-ce que vous aimez faire. You're are going to all tell me what you like to do. D'accord? D'accord. Très bien. On va écouter. We are going to listen. Tu aimes le dessin Activité 1. Regarde les dessins. Écoute et entoure ce que fait Lucie. Lucie dessine. Elle lit. Et elle chante. So, Lara, quelle est la première chose que tu as entendue? What's the first thing you heard? Qu'est-ce qu'elle fait, Lucie? Elle dessine. Elle dessine. D'accord. Cédra, la deuxième. Oui. La deuxième. Oui, ok. She said in this audio three things. Did you read the three things? No. Okay. No. On va répéter. We're gonna listen again. She said dessine. Try to listen the other two. D'accord? Essayez d'écouter les deux autres. Ok.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 Quelle est la deuxième chose Elle lit. Rocaille. Et lit, et chante. Elle lit et chante. Très bien. Voilà les trois choses que fait Lucie. This is the three things Lucie is doing. Elle dessine, elle lit, elle chante. Très bien. Numéro deux. Number two. On va lire, on va lire et on doit relier. Avec l'image. We are gonna read and we are gonna link with the... What page is this? The same page. Okay. Oh. Très bien. Lara, lis-moi le premier. Oui. What? Lis le premier. Read the first one. Lis le premier. Moi, je danse. Très bien. Moi, je danse. Quel est le numéro de l'image What image represents dance Which picture Quatre. Quatre. Quatre. Très bien. Quatre. Très bien. Lana, lis-moi le deuxième. Moi, je chante. Moi, je chante. Quelle est l'image mmh. Um, what does chant mean again? Chante. je chante. <coughs> I sing. Um. Regarde. Alors. Uh, I Ils font de la musique. Ils font I la musique. Ici, ils chantent. Ils chantent. D'accord? Donc, un, B, 1 B, 1 D'accord, très bien. Rokhaya, lis-moi le troisième. Lis-moi le troisième. Moi, j'ai fait deux sites. Je fais du théâtre. Je fais du théâtre. Numéro combien um, Numéro 3. 3. Très bien. Numéro 3. But I want to know what they are doing in number 3. Ils sont en train de faire du théâtre. They are doing, they are acting in the theater. But what pas? is that big orange thing behind? This hand, la main? Yes, the underline. The, the, the, c'est yes, la, dé la décoration. It's the decoration. C'est la décoration. Ok. D'accord. Ok. Très bien. On continue. Numéro euh, D. Cédra. Lis-moi. Mais je fais de la musique. Moi, je fais de la musique. Numéro. Quelle image? Deux. deux, numéro 2. très bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Chacun de vous va me dire ce qu'il aime faire. You all gonna say what you like to do in this activities. En français, j'aime dessiner. J'aime faire de la musique. D'accord? D'accord. Très bien. Lana, tu es la première. Lana, you're the first. Vas-y. J'aime. Oui. Le, de la musique. J'aime faire, faire de la musique. J'aime faire de la musique. J'aime faire de la musique. Très bien. Quoi d'autre? Something else? Euh, et j'aime chanter. Le chant. Et j'aime le chant. Elle aime chanter. Très bien, Nana. Très bien. Cédra, qu qu'est-ce oui. qu que tu aimes faire Qu'est-ce euh, que tu aimes faire ch J'aime chanter. J'aime chanter. J'aime chanter. Oui. oui. J'aime faire des zones. J'aime dessiner Voilà. Danse, danse Non. La danse, dessiner oui. Et j'aime dessiner. Et j'aime dessiner. dessiner. Très bien, Cédra. only The first one. Le théâtre? Oui. J'aime faire du théâtre. J'aime. Faire du théâtre. Faire du théâtre. Très bien, Cédra. Lara, qu'est-ce que tu aimes faire? j'aime elle lit j'aime lire j'aime lire quoi d'autre what else quoi d'autre quoi d'autre what else elle disine non pas la fille not the girl you Lara what do you like to do j'aime lire j'aime oui j'aime lire j'aime j'aime dessiner j'aime danse J'aime danser, j'aime danser, très bien, j'aime chanter et j'aime chanter. Alors, Lara, elle aime dessiner, chanter et lire, c'est ça, Lara? Oui, et dessiner, chanter et lire. Mess, dessiner, chanter et lire, les danses les chants Elle la danse. Très bien, Lara. Très bien. Qui a dit Mess? Mess. Oui, c Oui, Cédra. I love D'accord. J'aime tout. J'aime tout. J'aime tout. Très bien. Rokhaya, qu'est-ce que tu aimes faire? Dessiner. J'aime dessiner. J'aime dessiner. Les... J'aime lire. J'aime lire. J'aime les mmh. Chante. Chante. Et j'aime chanter. Très bien, Hokaïa. Hokaïa, elle aime dessiner, elle aime lire et elle aime chanter. Très bien, Hokaïa. On va voir la leçon. We're gonna open the lesson again. Et on va prendre les instruments de musique. Musical instrument. Mm -hmm. On a une guitare. Une guitare. Une trompette. Mm -hmm. Une trompette. Une flûte, une flûte, un piano, un piano, un violon, un violon. Donc, une guitare, une trompette, une flûte, un piano, un violon. Lara, lis-moi le premier. Oui, Read the first one, lis-moi le premier. Une guitare. Très bien, une guitare. Lana le deuxième une trom trompette une trompette très bien une trompette Rocaya le troisième une flûte une flûte très bien Cédra le quatrième un piano un piano très bien Lara le cinquième un violon un violon très bien pour poser la question to ask the question we say tu fais de la musique tu fais de la musique oui oui je fais de la guitare je fais d'une trompette je fais du piano ou sinon non je ne fais pas de musique we can say yes i do violin i play violin i play guitar i play piano Or oh, we can say, non, je ne fais pas de musique. No, I don't play music. D'accord? Oui? Vous avez compris? Très bien. On ouvre le livre, page, page 37. Page 37. On va écouter. Yeah. On va écouter. On regarde. On va écouter audio, très bien, on va écouter l'audio, très bien, Cédra. On regarde l'image, we look to the picture, et on va chercher les instruments. We are gonna search for Did the see instruments. see right and what is wrong? No, we are gonna search for the instruments. For example, here and here. Oh! D'accord, d'accord? D'accord! Très bien, on écoute, on écoute. Activité 4. Où sont les instruments de musique Écoute et entoure les instruments. un piano c'est un piano où est le piano où est le piano oui. cedra cedra où est le piano est-ce que, oui, hein. est... est que... Est que ça c'est un piano non, non. est-ce que ça c'est un piano Cédra, c'est très bien, Cédra. This is de piano, le piano, très bien, Cédra. Donc, on écoute le deuxième ou l'essentiel de sac. On écoute le deuxième. C'est un violon. C'est un violon, Rokaya. Où est le violon It's under the desk. Très bien. Under, en, en, en dessous de la table. And the other one is a, but the other one is a guitar. Oui, car, car, car. Oui. Alors ça c'est le violon, le violon. Très bien. On écoute le troisième ou Listen to the third. C'est une trompette. Lana. Hmm. Où, est, où est la trompette où est la trompette Did you say Lana la or Lana? Lana with n Lana. Où est la trompette? Um. Est-ce que c'est ça? Under the desk. Très bien, en dessous de la table. En dessous de la table. Under the desk. D'accord, la trompette. On continue. We we'll listen to the fourth. C'est une guitare. Lara où est la guitare? Où est la guitare? Behind the, bo Behind oui. the boy's chair. Très bien. Elle est là. La guitare. La guitare. La guitare. On écoute le dernier. We listen to the last one. On écoute le dernier. C'est Une flûte. Rokaïa, où est la flûte? Où est la flûte? Oui. La flûte? Qu'est-ce que Je ne sais pas. Non, on you laisse Rokaïa. À... Oui. What is à côté somewhere. du. À côté du. Here's the flûte. Here's the flûte. It's next to the. Comment, Bag. comment on appelle ça en français? Rokaya? We, we took this one en français. Do you remember? Mm. Comment on dit en français le car? Oui, oui, oui. Le car? Mm. Mm. Le car? Mm. You don't remember. Who's remember how we say back en français? The bag for how the how we say what flute the bag. Flute bag. Flute bag. Flute yeah. bag. Oui, the bag, Lara. How we say bag in French? I to spell really, it, but I don't know how to say it. I know that its spelling is F A K, K That's, that I can only spell it. Flute. Cartable Cartable Très bien, Cédra Cartable D'accord Est-ce que vous vous rappelez Do you remember le cartable Oui Non Oui Non Oui Très bien Regarde Ici, Lara, est-ce que tu te rappelles comment on appelle ça Do you remember how we say that Tu te rappelles Oui Comment Bruce. Bruce. Très bien, Lara. Bruce. Très bien. Très bien. I, Alors, can... dis-moi, Lara, comment on appelle ça Oui. Gam. Gam. Gam. Non. cédra, cédra. When I say, cédra, you talk. When I say, Lara, she talk. Ok Ok. Ah. Très bien. Lara, comment on appelle ça les trompettes. Très bien, trompettes. Lana, comment on appelle ça Le piano. Le piano, très bien. Rokhaya, qu'est-ce que c'est Les flûtes Très bien. Cédra, qu'est-ce que c'est Oui. Qu'est-ce que c'est Les... La guitare. La guitare, très bien. Lara, qu'est-ce que c'est la violon. Le violon. La violette. Le violon. Très bien, le violon. Mm -hmm. Je vais d'abord demander. I'm gonna ask each one of you. Est-ce qu'il fait de la musique, d'accord? And you're gonna answer if you do any instrument. Oui, je fais. Non, je ne fais pas. D'accord? Ok. Cédra. The first. Est-ce oui. que tu fais de la musique? Les Les, le piano. Le piano. Oui, oui. Piano. Oui, je fais du piano. Oui, je fais du piano. Oui, je fais le piano. Très bien. Me too. Me too. Oui, je fais du piano. Me too. I have a piano in my house anyway. D'accord, Lara. Donc Lara, elle fait du piano. Très bien. Lana, est-ce que tu fais de la musique? Non. Non, je ne fais pas de musique. Non, je ne fais pas de musique. Non, je ne fais. De... Non, je ne fais de. Euh, je ne fais pas de. Très bien, Rokhaya, est-ce que tu fais de la musique? Uh, I play. That. Je fais. Je fais. Miss, uh, actually, I play two instruments. Je. Ok, c'est en, en français, Rocaille, en français. Je fais une flûte et une... Je fais de la flûte, je fais de la flûte... flûte, flûte, flûte Un violon. Je fais de la flûte et je fais du violon. Je fais de la flûte et je fais du violon. Tell, tu t'as mis en français. Je fais de la flûte et je fais du violon. Je fais de la flûte et je fais du violon. La... Violon, violon. Très bien, bien Rokhaya. Lara, est-ce que tu fais de la musique, Lara Est-ce que tu fais de la musique je fais du piano et what's the other instrument you do? Je fais du piano et je fais du Je la... fais de la piano? Oui. Un, Un violon. Je fais du violon. And that's all. I just that's just play two D'accord, je fais du piano et je fais du violon. Je fais du piano et je fais du violon. Très bien. On continue. We continue the course.